On dit qu'on ensemble, On un en de casse Oui. Bien longtemps. J'ai j'ai nous avons un cibolo un... un... un... de... de McDonald's. Ouais. Merci. Merci. Oui. Alors, bien bonjour, Monsieur. Oui, exact. Ah, moi, la est là, je vais. Oui, alors justement, euh, nous passons des moments assez bien agréables, nous sommes dans nos bagailles, mais aujourd'hui, c'est un cas particulier, puisque oui. c'est tout dégueul. Alors, parlez-nous du, du tout là, et allez qui, comme nous, avec qui, Bon, mais, moi, le magro, le magro, il y bien ben, je dis à nous, par contre, un très, très très très mauvais départ. Et puis bon, la fin de mai, c'est nous, on dernier, et nous avons finir 8ème, donc nous faisons une belle bonne montée. Mais par contre, demain, nous allons rectifier le tir de demain, parce que euh, c'est anormal qu'on fait 8ème. Pour nous, nous c'est dans les 5 oui, <rire> les les tous les jours. Vous voyez, il faut le faire. Tous les 5 tous les jours. Et nous nous constituons à des 5 tous les jours. Eh bien, objectif d'âge, c'est un super bon. Et ben, puis, c'est dans, dans la tête que ça nous fait. Ça, c'est dès qu'on peut. On peut. Bah oui, dès, dès qu'on peut, on peut, mais hein, on peut. On, on, on se donné les moyens, on, on, on a fait des autres pour ça. Normalement, on doit être dans les cinq chaque fois. C'est sûr. Ouais, ouais. et, ben, et puis, d'une façon, à quel moment, et à quel moment, à quel moment, à quel moment, à quel moment, à quel moment, à qui, de la fine, à qui où c'est la meilleure chose, si ça passe. Non, la meilleure chose, si ça passe, mais vous pouvez, c'est le départ-là, qui a nous mal fait. Et un yol, regardez bien, des deux parties, premiers ou premiers. Oui. regardez hier Ah. Les deux parties, les premiers, ça ouais. yes. ah. yeah, ouais, oui. fait. Ils ont nous, d'accord, mais ils même fait Voilà. Si lieu, est... Ils pas dire mais on fait Oui, on voit bien. bien. On bien. On voit Oui, On On bien. On voit bien. bien. oui. Mais oui, bien. oui, oui, bien. Merci <laughs> encore. Okay. Okay. Okay, okay. ok. ok, pas mal problème, Mais, Félix. En tout bientôt. Bon temps, bon aussi.